Mesdames et Messieurs, chers amis, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très très heureux de vous retrouver nombreux pour lancer euh, tous ensemble que ce soir les illuminations de Noël. Je suis le Père Noël et je viens de très, très loin. Mais aujourd'hui, je me suis arrêté à Montrouge et c'est une ville qui est admirable. Je pense que les Montrougiens, les enfants de Montrouge méritent tous des cadeaux. Et je voudrais aussi les euh, des sportifs qui sont avec nous, Yody Cognard qui est là et qui est champion du monde et là, ici à Montrouge. On a aussi euh, Monsieur Salé Kérafi, qui est le capitaine de l'équipe senior masculine du MFC Montrouge, il est là Gaillard qui est un jeune champion de hockey sur gazon. Vous savez que l'équipe senior de Montrouge est championne d'Europe. Les sportifs des enfants,